Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, du nouveau dans l'affaire de Vinicius Junior, qui, je vous le rappelle, a subi des insultes ce week-end. Eh oui, mesdames et messieurs, des chants racistes à son encontre, où tout le public de Valence demande à ce qu'il meure. C'est pas du jamais vu. Des supporters qui demandent à ce qu'un joueur meure juste parce qu'il fait vaciller danser, cogiter toutes les défenses du championnat espagnol. Et là, à chaque fois qu'il va dans un stade, on peut voir la population espagnole exprimer son racisme à tout va. Dans tous les cas, nous le savons. Que lorsque nous descendons un petit peu plus au sud de l'Europe, on commence à beaucoup moins aimer les Noirs. En Italie, ça y va avec des cris de singes et que la foule se prend littéralement pour des singes. On a l'impression d'être en train de regarder un match qui est observé littéralement par des singes. On a l'impression que les joueurs de foot vont jouer dans le zoo. Mais mesdames et messieurs, il y a eu un élan, un élan d'amour et de soutien de la part des joueurs partout dans le monde entier. À l'encontre de Vinicius Junior, on a pu voir Rio Ferdinand qui s'est littéralement énervé sur les réseaux sociaux et il a commencé à dire « Stop, ça suffit là !»« C'est pas possible de voir encore du racisme en 2023 » et il a commencé à mentionner absolument tous les joueurs noirs du monde. Il est même parti Mesdames et Messieurs, mentionnez le roi Pelé qui nous a quittés il y a peu. Qui d'ailleurs, le roi Pelé, de son lit de mort, a fait un tweet où il soutenait Vinicius Junior. Vous vous rendez compte Hein Il est sorti de la terre pour aller, pour aller soutenir Vinicius Junior. Eh ben dis donc, on a pu voir aussi Mbappé, Achraf Hakimi soutenir Vinicius Junior. On a vu un petit soutien de Karim Benzema, où je crois qu'il n'a pas encore bien compris ce qu'il se passait, il a mis une petite photo en mode Mi Hermano, voilà, mais pas plus. On a l'impression que ce n'est pas lui le capitaine de l'équipe du Real Madrid. On a l'impression que les Valverde, que les Lucas Vazquez ont bien pris la chose beaucoup plus au sérieux que Karim Benzema. Hein Bah alors Karim je pensais que tu avais gagné le ballon d'or du peuple. Quand tu disais le ballon d'or du peuple, tu parlais d'une catégorie de population ou bien tu disais c'est tout le peuple bas qui vient de gagner un ballon d'or. Parce que Vinicius Junior, il est beaucoup représenté dans le peuple. Hein On n'a pas compris ton manque de soutien. Ton manque de véhémence. Tu étais là en train de calmer tout le monde. Dans tous les cas, on a pu voir un nombre incalculable de joueurs apporter un soutien à Vinicius Junior. Et ça, c'est magnifique. C'est beau. Dans tous les cas, on a pu voir aussi qu'en France, c'est le silence complet. Hein, si ce n'est pas la lutte contre l'homophobie, là, euh, on ferme la bouche. Là, alors l'autre qui n'a pas voulu mettre le maillot, on l'a savaté. Là, quand on entend qu'il y a des stades tout entiers qui font des cris, des chants racistes, Personne n'ose commenter. Bande de menteurs, voleurs, arnaqueurs.